Vous écoutez le move. Ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Hervé de Volder, bonsoir. Ah oui. Oui. Oui, oui, je me présente. Ce... Moi aussi, j'adore ce décolleté. Oh <rire> c'est pas mais... Euh... Ah, de là, si, je, je me <rire> présente. moi c'est à ne un... pas. Dans le jargon des, des éboueurs, hein. on pourrait dire que je suis une sorte de, de déchet non recyclable hein, de, de l'amour. non C'est vrai que si je devais me, me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme une manucure hein, qu'on aurait offerte à, à un travellement hein. chaud. Du coup, personne ne, ne profite jamais, hein, ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire et et ravie de, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie hein, que, que même aussi physiquement hein, du fait de votre absence hein, aussi totale que, que suspecte hein, de, de cheveux blancs et de cette allure hein, de, de gendre idéal hein, à son OVRP, Eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre cet animateur télé aussi sympathique hein, que, que non charismatique hein, qu'est qu le charmant Thierry Beccaro et et la version et la version bisounours de cette sorte de, de Claude Guéant socialiste hein, qui, qui se ce beau vieux Manuel Valls et bien, et bien en plus d'avoir cette plastique impeccable indigne hein, des, des mannequins hein, de, de la redoute et autres trois autre c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on rencontre un chanteur comédien compositeur metteur en scène de talent hein, qui, bah, qui réussit l'exploit de, depuis plus de dix ans maintenant hein, de, bah, de rester un parfait inconnu hein, tout en étant devenu le, le spécialiste des pièces de théâtre chantées hein, qui sont un peu l'équivalent des, des comédies musicales classique tels que les Notre-Dame de Paris et autres Roméo et Juliette, mais, mais version Leader Price hein, dans le sous où les <rire> ingrédients sont les mêmes hein, de l'amour et des chansons, mais, mais avec le budget d'une du, MJCL. Un ascendant, un ascendant underground hein, qui est beaucoup d'aujourd'hui, cela dit, pas empêché hein, de triompher plus de 900 fois avec la comédie musicale, chance, un spectacle centré hein, sur des gens qui, bon, qui, après avoir décroché le gros lot au loto, hein, décident d'ouvrir ensemble un cabinet d'avocats à but non lucratif. Hein, une idée aussi séduisante, qu'utopique utopique qui... D'une certaine manière, nous, nous rapproche en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau. Et il y a eu la chance, moi aussi, hein, de, de remporter avec des amis hein, SDF de mon quartier une jolie somme d'argent hein, en revendant sur eBay hein, la, la prothèse d'un hein, petit roumain soi-disant se remuer, hein, qui gémissait depuis des mois au bas de mon immeuble. Et, et bien, de ce j'ai eu l'idée formidable en trébuchant un soir hein, sur, sur un tas de, de vieux préservatifs au bois de Boulogne d'investir cette somme d'argent dans un congélateur flambe en neuf. Hein, de manière à créer dans mon quartier la première banque du sperme totalement gratuite. Une banque évidemment hein, ouverte à toutes les femmes hein, qui m'occupent comme moi, hein, approchent dangereusement de nous, mais non, sans avoir pour autant de réel espoir hein, d'être trouver un jour un homme entièrement pubère. Hein, réalisé, là, Elle la est complètement Et en parlant de vouloir se faire l'avourer justement. c'est le pianiste et baryton professionnel qui est en vous. n'a pas peur hein, de s'attaquer à une partition aussi dissonante Hein, qu'invitable et bien je vais autant vous dire hein, qu'à la matrice de piano à coup bon, absolument ravie l'idée de, de pouvoir faire des vocalises en autres compagnie dans cette petite confidence. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'aurais tenté la chance en Tunisie, où après avoir été violée par des policiers, une femme risque d'être jugée pour atteinte à la pudeur. Donc si comme moi, là, là, ne contrarie rien que dans vous. n'a qu'un C'est lui de finir en fait en trop, comme on dit, eh n'hésitez bien, eh bien, pas à me rejoindre. quelle déclaration.